Bonjour à tous, c'est Damien Seguin, le skipper de l'IMOCA à Groupe Apicil. Alors dans quelques semaines, je vais prendre le départ de la route du Rhum. Mais avant les festivités qui vont être liées au départ de cette course et certainement à l'arrivée, je voulais avoir une pensée particulière pour la Guadeloupe, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui ont été impactés par le passage du cyclone Fiona, pour vous dire qu'ici, on pense bien à vous. Et j'espère que la Guadeloupe va penser toutes ses plaies avant cette belle arrivée. Et voilà, donc un petit message et une pensée pour vous tous. À bientôt.